All right. <laughs> Ici Costals, je te montre dans cette petite vidéo la configuration que j'ai utilisée pour cette, c'est la deuxième fois en fait que je fais une jam dans la cabine au studio avec, en étant en fait assis et en ayant mon matériel mis mes instruments autour de moi et... et du coup je suis en train d'optimiser petit à petit la configuration, première fois que j'enregistre, j'ai enregistré la jam et je me suis filmé, j'ai enregistré l'écran, le son. Et ça aussi, il faut que j'optimise pour que ce soit, plus, enfin, ce soit mieux, plus intéressant. Mais j'ai eu des, des bons trucs. Donc du coup, mon ordi qui est placé là avec Ableton Live quelque part. Voilà, et j'utilise pour faire ces jams-là la session View. Et en fait, à la fin de la jam, ce que je devrais faire, et c'est ce que je vais faire après cette vidéo, c'est créer un petit arrangement vite fait avec les quelques et quelques scènes quelques clips que j'ai, c'est assez à l'arrache pour l'instant. La carte son avec le micro qui est branché dessus, le kalimba qu'on a ici. Clavier MIDI que j'ai pas utilisé dans ce cas-là. Je suis plus porté sur les, euh, les, les instruments, les boucles audio. J'ai mis des boucles audio euh, pour la rythmique. Ah voilà, j'ai oublié de brancher ça pour faire le truc. Parce que là je viens de transférer le. Milieu son j'avais en fait c'était trop compliqué de, j'avais une, une latence c'est à dire qu'il y a un délai entre ce que je fais et, et le son qui, est, qui, qui ressort en fait du casque si j'enregistre l'audio depuis l'ordinateur sur screenflow qui est une application qui enregistre l'écran l'audio, la vidéo enfin qui peut tout enregistrer en même temps du coup j'ai branché l'autre sortie de la carte son sur mon micro de poche et en entrée ici ça capte le son donc après j'ai plus qu'à synchroniser ça quand je vais faire le montage j'ai filmé depuis ici avec l'iPhone et donc j'avais le piano la guitare que j'ai finalement pas utilisé parce que je n'arrivais pas à faire un truc intéressant la voix enfin voilà j'ai utilisé le micro pour capter en fait le piano et ma voix et j'ai cet anti-pop que je peux pas accrocher parce que j'ai pas l'araignée, enfin pas avec, ça va pas avec cette araignée là, pour euh, bah, avoir une meilleure qualité de voix on va dire, sans, en filtrant quelques les pop, les, les plosives, certains de ces sons agressifs et en gros voilà, on va voir ce que ça va donner pour la suite.